Bonjour à tous. Nous sommes le 9 juin 2021. On va faire une petite vidéo aujourd'hui euh, sur euh, les, les injections monétaires que la, les banques centrales, surtout la Fed, continuent à faire euh, main dans la main avec le gouvernement américain parce que, comme vous le savez, Jérôme Powell est le président de la Banque centrale américaine et euh, Janet Yellen est secrétaire du Trésor. Donc, les deux euh, fonctionnent main dans la main, marchent main dans la main. Anciennement, le gouvernement, ben, la, en fin du compte, la Banque centrale américaine était une institution privée, mais c'est plus le cas maintenant. Le gouvernement piges dans la tirelée, comme il le veut, sans demander à personne, dans le fond, parce que c'est pas un hasard que Janet Yellen a été nommée secrétaire du Trésor. Et euh, on va parler justement de tout cet argent qui est injecté dans le système, et bien, étant, bien entendu, euh, qu'est-ce qu'on doit s'attendre du dollar américain, et euh, des valeurs refuges qui sont l'or et l'argent. On parle aussi du Bitcoin, mais qui est en correction en ce moment, mais pour moi, comme je vous dis, je ne suis pas un investisseur de Bitcoin, donc, euh, ou d'autres. De crypto monnaie je crois aux valeurs plus sûres euh, donc euh, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo j'ai acheté euh, des petits lingots d'argent c'est à la veille d'arriver. j'ai je vous présenterai mes petits lingots d'argent. Tout simplement, c'est une valeur refuge qui est à long terme. et c'est de la monnaie royale du Canada que j'ai acheté ça. C'est pas une fortune, mais c'est de la sécurité. C'est pour la famille à long terme. Donc, euh, euh, on va en revenir là-dessus lorsque je les aurai. Euh, je voudrais vous parler justement de cette fameuse théorie qui, euh, ben, ça fait partie de un peu la, la théorie mona, euh, MMT, là, la théorie moderne mona, euh, monétaire, où on dit que euh, plus qu'on met de l'argent dans le système Bien, plus que le, le, le système fonctionne bien, tout le monde a de l'argent, tout ça, et tout le monde est heureux, euh, c'est la, euh, la même idéologie de World Economic Forum. Euh, je me pose deux questions. Est-ce que la Fed et les gouvernements sont de purs idiots, ou est-ce que c'est calculé? C'est toujours mes deux questions que je me pose. Euh, J'ai tendance à croire que c'est un mélange des deux, parce que l'histoire nous a démontré que, dans le fond, souvent les gouvernements, euh, où les euh, fonctionnaires, c'est les moins bonnes décisions qu'ils prennent. Euh, lorsque ça va au privé, euh, les décisions sont mieux prises. Donc, euh, d'après moi, c'est un mélange des deux et euh, j'ai une tendance à croire qu'il y a plus d'idiotie que d'intelligence euh, là-dedans. Parce que ce qui est arrivé avec euh, la crise du coronavirus, il y a un an et presque et demi là, maintenant, là, où on, a, on nous a... Euh, tout simplement euh, euh, confiné euh, euh, pour qu'on arrête de consommer qu'on arrête de vivre ben tout ça, ça a changé beaucoup, beaucoup de paramètres et je pense qu'il y avait beaucoup de paramètres qui étaient comme calculés. Bon, bon, on va faire ça, la population va faire ça, on va faire ça, la population va faire ça. Là, je dis, je parle un peu comme dans le passé, même si c'est pas fini, ni euh, au Québec, mais on commence quand même à, à parler de ça. C'est bizarre, on a pris la décision d'enlever euh, les masques aux enfants et c'est super. Euh, tout simplement parce qu'il y a des parents qui ont euh, qui ont chirurlé un peu, euh, mais on voit que les décisions sont tellement euh, juste politique, euh, euh, comme Arruda a dit, euh, il faut être cohérent, mais cohérent dans le fond, c'est quoi que vous voulez, c'est la santé ou euh, simplement vo vos politiques à être cohérents, non, non, c'est de la politique et c'est du c des, des, des masques dans le vrai sens du terme, là. Le, le masque qu'on se met, c'est pas un, un masque pour se protéger, tout le monde le sait, ça contamine même, et Arruda l'avait dit, c'est un masque pour se taire, pour qu'on puisse euh, comprendre qu'on est des, des citoyens soumis, euh, donc, euh, et le le vaccin c'est la même chose, donc en tout cas, on n'ira pas là-dedans, mais la théorie du ruissellement dit que plus qu'on met d'argent dans le système, plus qu'il y a de riches dans le système, en gros, là, ben plus euh, euh, les pauvres en profitent, et c'est ça, on, ici la petite image dit tout simplement, bon, je, vais vous, mon, je vais rester comme ça, tout simplement, ce qu'on voit, c'est la bouteille première de bouteille de vin. Bon, ben ici, nous, on en profite parce que dans le fond, les plus riches, les, les 1% des plus riches sur la planète sont tellement riches que dans le fond, nous, on... On, on récolte les miettes un peu partout et plus qu'on est bon dans l'échelle sociale, ben, moins qu'on a de miettes, mais on en a quand même. Donc on dit ça que la, la, la théorie du <rire> du ruissellement est supposée fonctionner comme ça. Mais la réalité, c'est plus le petit dessin ici que vous voyez à ma droite. là. Euh, Ici, ça, c'est pas tout à fait euh, réel parce que, dans le fond, le vert est pas assez gros. Deuxièmement, c'est un petit peu plus gros, mais troisièmement, c'est euh, <rire> c'est ce qu'on voit. là 1 des plus riches sur la planète récoltent tout et il reste euh, presque rien pour les petits. Au contraire, euh, les salaires, oui, ont augmenté un peu, mais jamais vraiment, euh, même selon ce qui s'en vient. On le voit très, très bien selon l'inflation, tout ça. Euh, ça suit pas. Donc, euh, les riches... Euh, euh, depuis la, la pandémie, se sont enrichis de, je sais pas, je me souviens pas en pourcentage, de 20%, je pense, de leur fortune qui a augmenté. C'est effrayant. Et les, les les classes moyennes et les pauvres, il euh, n'y a, y a, a rien arrivé. Au contraire, euh, on parle de... Euh, bah ça, c'est un, euh, un graphique qui prouve ça, là, mais on parle de le, les taux d'intérêt bas. Euh, on dit, euh, dans le fond, euh, ça profite à tout le monde, c'est complètement faux. Les taux d'intérêt bas... Euh, font augmenter le prix des maisons. Euh, c'est la spéculation. Et ce qui est arrivé aussi avec euh, tout le coronavirus, euh, on a eu euh, comme un spectacle que euh, les personnes ont quitté les grandes villes un peu partout sur la planète, surtout aux États-Unis, aux Amériques. Euh, euh, c'est arrivé à New York, Los Angeles, c'est arrivé ici à Montréal, c'est arrivé dans... Les grandes villes ont été plus déserté pour euh, faire monter le prix des maisons en, en banlieue ou dans les plus petites villes. Et même les prix des maisons dans les grandes villes ont continué à, à monter, comme je vous avais parlé. Euh. Et ce graphique-là nous démontre justement cette réalité là que l'injection monétaire de la part des, euh, des banques centrales, c'est les actifs des banques centrales. Donc les banques centrales achètent à peu près tout. Même euh, les banques centrales achètent euh, des des des hypothèques, là, des des prêts hypothécaires. C'est peut-être des grands prêts hypothécaires, mais ils achètent des hypothèques aussi. Ils achètent des dettes d'entreprise, ils achètent à peu près tout, ils achètent des cochonneries, ils achètent de tout tout tout et on, on voit ici le, leurs actifs là. Euh, c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent euh, euh, acheter, et ils le font pour euh, maintenir artificiellement cette économie. Mais on voit très très bien que le gob les stocks globales qui sont les indices, les indices là qu'on qu connaît, Standard Poor, Nasdaq, euh, ainsi de suite, et euh, aussi les le, le marché des bons du Trésor là. Euh, vu que la Fed euh, achète euh, tous les bons du trésor émis par le gouvernement, euh, peut-être pas tout, mais en grande, grande, grande partie euh, euh, de ce que les gouvernements émettent, euh, le gouvernement américain émet, c'est la même chose ici euh, au Canada. Euh, on l'a constaté pendant la crise du coronavirus, les bons du trésor émis par les le gouvernement canadien euh, sont achetés en grande majorité euh, par euh, la banque la, notre banque centrale qui se trouve être la Banque du Canada. Donc, euh, on voit très, très bien que c'est l'injection qui fait en sorte que les actifs gonflent c'est c'est c'est c'est pas dur à savoir c'est c'est très très très euh, clair et précis les graphiques se suivent et la dernière montée qu'on a eue depuis 2020 ben là on voit ça euh, euh, les stocks euh, ont été euh, euh, gonflé euh, à l'hélium, euh, <rire> ça, ça vole et ça continue de voler et on s'attend toujours à une correction et ça ne vient pas parce que les banques centrales euh, continuent à injecter, mais on commence à parler qu'on va retirer un peu, mais on peut pas retirer trop parce que dans le fond les marchés s'écrouleraient. Donc euh, ça c'est euh, ben, trois graphiques, euh, quatre graphiques là, pour terminer. Là, parce que ce ne sera pas très très long ce matin, il faut que je me. <rire> Donc ça, c'est la dette aussi, sub dit. C'est gouvernement total public dette euh, euh, via le, le ratio. Euh, de pas produit intérieur brut là. Donc euh, tout, on voit très, très bien notre pic ici. C'est un petit. Euh, puis c'est la même chose ici, là, ça, ça se trouve être le Warshire euh, 5000 sur le G. Euh, GDP, le, le, le, la croissance du produit le, le produit intérieur brut <coughs> et puis que je dois souligner que Warren Buffett euh, lorsqu'il euh, <coughs> suit ça, et on sait qu'il suit le 5 000. Et lorsqu'il voit que ça dépa... que c'est élevé, euh, c'est des signes avant coureurs que ça va corriger. C'est Warren Buffett qui suit ça et lui-même, euh, dans une entrevue qu'il avait donné il y a quelques mois, on n'était même pas rendu à ces sommets-là, euh, euh, déjà lui s'inquiétait du marché boursier. Et là, euh, on a dépensé toute mesure. Je pense que c'est à peu près ici qu'il avait commencé à dire qu'il s'inquiétait. Mais là, on a dépensé ça et ça continue à gonfler. Et pour terminer dans cette série de graphiques là, ça se trouve être euh, les euh, non corporate business, dette sécurité, euh, les prêts, les euh, euh, vous le voyez ici là, c'est tout, tout tout ce que le, le euh, les dettes, euh, les euh, les prêts, les euh, euh, tout ça est, est en montée et d'une manière euh, presque euh, droite, une ligne droite, c'est arrivé euh, en 2020 et euh, ça continue et euh, le, la Fed est comme piégée. Comme je vous le dis, ma première question, est-ce que ce sont des calculateurs ou des imbéciles? Euh, moi, je pense que c'est un mélange des deux encore et la Fed se trouve à être piégée. À force d'injecter beaucoup, beaucoup d'argent dans le marché, ils ont euh, créé des distorsions euh, dans le marché et ces fameuses distorsions-là euh, euh, ont créé des mouvements. Euh, psychologique des foules. Euh, vous voyez ça, ça se trouve être les euh, crédits. Euh, ben, on, dans l'article que j'ai lu, là, ça se trouve être toutes les, les dettes euh, pré-étudiants, dettes automobiles, euh, je pense que c'est surtout ça. Euh, dettes étudiants et crédits, euh, dettes euh, automobiles là, qui continuent à monter. Et euh, de l'autre côté, regardez les... les ça, c'est les cartes de crédit. Euh, Ce que les personnes ont profiter euh, dans la crainte, c'est de commencer à payer leurs dettes. Et beaucoup ont payé leurs dettes. Je ne dis pas que tout le monde euh, a payé leurs dettes parce qu'ici au, au Canada... Euh euh, c'est ça qu'on dit, euh, c'est inquiétant, parce que plusieurs sont hyper endettés, et, euh, mais le gouvernement va encore intervenir, il peut pas laisser là, mais aller, aller les choses. Mais y a, la psychologie a beaucoup, beaucoup changé depuis euh, un an et demi. Euh, les gouvernements nous ont euh, plongé dans une nouvelle manière de penser, on le voit. Euh, les business vont changer de modèle, parce que euh, c'est pas, même si tout revient, là... Euh, il y a beaucoup de place aux États-Unis que c'est déconfiné, que la vie normale est de retour. Il y, a, il y a des habitudes qui ont été changées et qui sont là pour rester. Donc, c'est ça qu'on va vivre pendant les, les, les, les prochaines années, là. C'est des changements total de de, de de manière de voir la vie, donc on ne consomme plus de la même manière. Euh, on, plusieurs personnes ont décidé d'aller vivre plus en banlieue ou en campagne ou dans les petits villages, euh, donc euh, ça fait en sorte que les petites villes, les petits villages vont profiter de ce boom-là, et tandis que les grandes villes euh, en profitent moins et même euh, beaucoup de modèles d'affaires vont changer, bien ça, ça va se voir dans les prochaines années. On va terminer justement avec l'or et l'argent, la raison pour laquelle je veux vous parler... Bon, on peut parler de Standard Poor's, tout ça qui continue euh, sa montée. Là, euh, on est à veille de battre des nouveaux records. Euh, ce ne serait pas surprenant qu'on aurait <coughs> sur le Standard Poor's euh, 4500 cet été. Euh, mais sur l'art... Euh, euh, on a eu euh, ben, une petite consolidation là, comme, mais on continue quand même. On a dépassé ici notre euh, notre, notre sommet. Là. Euh, donc pas le sommet, euh, l'ancien sommet, mais ce qu'on avait ici le, le, le couloir. Et sur l'argent, c'est la même chose. On, on fait du surplace un peu là. Euh, euh, pour défoncer cette fameuse résistance euh, euh, en haut ici, donc euh, on est dans cette situation-là, ça peut durer longtemps, peut-être que ça va échouer, j'en ai aucune idée, c'est pour moi qui décide, c'est le marché, par contre euh, comme je vous dis, ce position... moi j'ai des suppositions positionné, excusez, dans les mines, mines d'or d'argent des juniors. Et là, j'ai bon, commencé à acheter quelques lingots d'argent. Euh, euh, et euh, ça va probablement se poursuivre, cette habitude. Dans le fond, l'argent, c'est, comme je vous avais dit, ça se trouve être l'or des pauvres. Euh, donc euh, avec euh, quelques lingots on ne sait pas que, où est-ce que le prix de l'argent peut euh, aller mais ça pourrait comme être intéressant comme euh, à long terme et ici c'est le dollar américain qui poursuit euh, bon c'est sûr c'est un ah, graphique euh, quotidien on va vous montrer par semaine mais c'est à peu près la même chose donc on fait un peu du surplace. on va voir ce qui va arriver comme conclusion donc euh, c'est un peu le, le, le ce que je voulais vous montrer aujourd'hui j'ai Très peu de temps, on va terminer ça là, mais vous encouragez quand même peut-être à considérer le marché des métaux précieux parce qu'on continue vraiment à, à peser sur la pédale au niveau de, de, de, de l'injection monétaire et on voit que ça crée des distorsions très, très, très, très importantes au niveau de la société et ce que ça va continuer à faire, tout simplement imprimer de l'argent ou même dans le plan directeur, c'est créer une crypto-devise qu'on va donner à tout le monde, ben ça va continuer à créer et de l'inflation. Donc, euh, euh, ce qui arrive quand on dit « Ah, l'inflation ne touche pas » ou « Elle vous touche indirectement parce que votre 100$, euh, on va dire d'il y a un an, euh, ne vaut pas le 100$ d'aujourd'hui et ne vaudra pas le 100$ de demain. » Donc, euh, si vous avez un revenu fixe, par, par exemple des pensions, peu importe, je ne veux pas être négatif, mais euh, votre qualité de vie est grugée indirectement et au niveau des, des maisons c'est la même chose donc c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre l'économie pour ne pas se faire avoir parce que il y a tellement de paramètres qu'on oublie et souvent c'est simplement euh, par euh, non connaissance de la situation et c'est pour ça que j'essaie de continuer à faire des vidéos pour euh, qu'on puisse ensemble parce que c'est pas moi qui va euh, te le, le mettre, mettre à penser, on travaille ensemble dans le fond j'ai des commentaires et ça à continuer mes vidéos. Donc, on va essayer de se revoir euh, probablement dans quelques jours, euh, si j'ai le temps. Donc, euh, bonne journée et on se revoit bientôt. Merci.